Bonjour les amis, bienvenue dans mon atelier, c'est Franck pour Créolignon.fr Donc aujourd'hui dans cette vidéo, vous allez voir la mise en forme de la tête du ukulélé ensuite vous allez voir le collage du plaquage de tête en palissandre. Et vous verrez par la suite en dernier lieu le perçage pour installer la mécanique sur la tête. Donc rien de très compliqué. Euh, encore une petite vidéo assez longue. Je suis désolé, je pensais faire le ukulélé en 4 parties, mais c'est strictement impossible. Donc euh, bonne vidéo, les amis. Donc là, comme vous pouvez le voir, le... la forme que je suis en train de couper est en forme de S, alors pourquoi le S C'est simple, mon épouse, son prénom commence par un S, donc euh, ça sera un petit hommage pour elle. Donc, j'essaie au mieux de rattraper les défauts euh, dus à euh, la coupe avec la scie ruban. Ouais, euh, pas très facile de scier droit avec une scie. D'ailleurs, j'ai jamais réussi, mais bon, c'est pas très grave. Donc, euh, à l'aide de l'hymne, bah, je récupère euh, les défauts tout doucement <rire> pour rester le plus droit possible. Donc, je pourrais le faire avec une machine type euh, euh, triton, vous savez, les, les cylindres ponceurs. Mais comme je trouve que c'est de la grosse, grosse daube euh, et que j'en veux pas dans mon atelier, bah, donc je fais à la main. C'est plus fun, c'est plus sympa. J'essaye tant bien que mal de mettre mes serre-joints en place. Pas facile, le ukulele n'arrête pas de balancer dans tous les sens, j'arrive pas à le caler. Euh, mais bon, ça le fait, ça a la plaque est parfaitement bien collée. Et bien sûr, il a fallu que je fasse très attention à respecter euh, les traits euh, de, pour la mise en place de mon scié de tête. Alors je vous ai euh, passé euh, l'étape du desserrage des serre Je pense que tout le monde sait faire, il n'y a rien de compliqué, c'est de la rigolade. Donc maintenant ça va être euh, l'affleurage, toujours pareil, à l'aide de ma fraise à roulement et euh, de la euh, table défonceuse, enfin la défonceuse sous-table, pardon. Donc c'est parti mon kiki. Euh, on se retrouve après pour euh, un petit debriefing de, de l'opération. Voilà. Alors je pense que vous avez dû le remarquer, mais alors là j'y vais en, en travaillant normalement, là aussi, et là j'y vais en avalant, pourquoi à votre avis La partie que je déteste plus c'est la finition malheureusement on est obligé d'y passer si on va avoir un, un résultat euh, parfait c'est ce qu'il y a de plus long sur euh, ce type de douvrage Voici le moment que j'attends un peu avec impatience, c'est le perçage pour la mécanique. Donc euh, avec l'aide de la perceuse à colonne et d'un forêt de 6 mm à bois, je vais percer les petits trous qui vont bien sur la tête. Donc normalement ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison qu'il y ait du stress. Il faut juste veiller à avoir un martyr en dessous pour éviter que le bois éclate euh, en dessous de la tête de, de, du ukulele. Alors j'éteins la perceuse uniquement pour pouvoir remettre euh, la tête de la mèche parfaitement dans les trous que j'ai préparés euh, sur la tête du ukulélé. Pas envie que la mèche dérape et me vienne me, vienne me rayer mon plaquage, qui est euh, absolument magnifique. Donc voilà la raison pourquoi j'arrête la perceuse à chaque fois. Et c'est déjà la fin de cette cinquième vidéo. Je suis vraiment désolé, je pense que vous avez tous remarqué que mes fringues de, pour la présentation et pour la, la fin de la vidéo ne sont pas du tout les mêmes que dans la vidéo elle-même. Euh, c'est un peu compliqué à gérer cette histoire, mais euh, bon, je fais au mieux pour que ce soit le plus raccord possible. Là en l'occurrence, ça ne l'est pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, si je vous rappelle, si vous avez aimé, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, vous mettez des commentaires positifs ou négatifs, on s'en fout. Je veux savoir euh, si ça vous plaît ou pas. Et quels sont les points que je pourrais améliorer Et ça, j'ai besoin de vous. Euh, ensuite, ben forcément, si vous avez aimé partager, hein. voilà. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir suivi cette cinquième vidéo. Et à bientôt pour la sixième partie. Donc, la sixième partie, ça sera euh, la touche en ébène, le calcul pour les frettes et la pose des frettes. Voilà. Ciao les amis, c'était Franck pour Creolinium.fr.